Mesdames et Messieurs, nous sommes bien sûr allés à la rencontre de notre invité du jour, notre rôle du jour, il s'agit bien sûr de Angelo Didier 1 Il va nous donner également ses impressions concernant cette affaire de Fignus sur les réseaux sociaux. Bonsoir Didier Angelo Ier. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir J'espère qu'il y a la grosse fonde. On peut dire ça, vous savez. Ça va un artiste, je toujours dans la nuit. Qu'est-ce qu'on fait de fait de micro comment vous faites ce de euh, micro Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir d'abord parce que le micro c'est mon père. Sans micro, je ne sais pas ce que ça pourriez être. Sans micro, je sais vraiment rien. Que... Donc euh, ça me fait plaisir. Que... Angelo que... au premier d'avoir que je parle, de la parole, le c'est que les arabes font le du pétrole. Désormais, appelez-moi le métronome. Voilà, le métronome, le métronome, vous avez suivi, c'est Angelo Didier Ier, désormais, le métronome. Monsieur le métronome, nous sommes chez vous, il faudrait que vous nous parliez un peu euh, de votre vie, et nous parliez de votre carrière, mais bien avant, dites-nous, est-ce que vous avez déjà euh, été touché par euh, ce qu'on appelle Pegnos? Oui, oui, oui, oui, l'annonce de la mort euh, de l'artiste camerounaise, très talentueuse, je respecte, personnellement, la mangueya. Mais mots, elle est morte, elle est morte de Maguilla. Oui, elle est morte vraiment, mais avant ça, vraiment, mm -hmm. euh, on a plusieurs fois annoncé sa mort. Mm -hmm. Près de quatre fois, c'est contre la Malheureusement, elle est morte finalement. Mais euh, bien avant, c'était bien avant, qu'elle est plus. Mm -hmm. Est-ce que vous avez déjà été touché par un news en direction de votre personne ou en direction d'une connaissance euh, Oui, euh, moi, un euh, c'était un peu comme un poisson d'arbre. C'était un poisson d'arbre que nous m'a fait. Et ça m'a euh, choqué. Il avait publié. Mon papa a été décidé. Mon papa était décidé. C'était oh le 1er avril. Il a fois que mon papa a été décidé. J'ai été la première personne à côté du oh Et je, je vois et puis je l'appelle. Et, et, et, C'est comme ça. Comment mon papa peut, peut J'apprends sur les réseaux sociaux. Et que je ne suis pas au courant. Personne ne m'a appelé. Et, tout, tout. et même mon papa lui-même. Euh, je veux dire. Ceux qui sont au village, qui m'ont pas vu, qui m'ont dit que m'ont pas Et après avoir le convaincu, il m'a dit que c'est pas me faire trembler comme ça. Et ça m'a fait okay. beaucoup de choc voilà. Elle a l'actualité du 3 d'avril. Ok, euh, Angelo Premier, Angelo Didier Premier, euh, j'aimerais savoir un peu de vous, qui est véritablement euh, Angelo Didier Premier euh, Angelo Didier premier. d'abord, euh, euh, je m'appelle personnellement, non propre, le nom Angelo Giambou. Mm -hmm. Donc, euh, je suis d'abord électricien électronicien, ouais, base, euh, j'ai fait la SA, l'électronique. Euh, après, euh, et pendant les appareils, je viens commencer à, à faire l'animation, mm -hmm. De l'animation des adversaires par tel, par ce les Et après, je suis devenu professeur. Et c'était une grande personne à les accompagner dans les événements. Et au fur et Puis à mesure que j'ai travaillé, je suis devenu artiste. Bon, là, je vous avais déjà, si il fallait déjà, qu'on, euh, nous, l'une des personnes qui vous accompagnent déjà dans la carrière de DJ. Parce que vous dites être parti et désormais vous êtes artiste. Avant d'arriver artiste, qui est-ce qu'on peut nommer comme celui qui a tenu la main de Angelo Dziépré euh, D'abord, je voudrais féliciter mon grand frère, Thomas Dismo. Je voudrais féliciter aussi Timard Et de l'autre côté, pour être professionnel, j'ai eu la rencontre d'un monsieur qu'on appelle Freddy Mix. Mm -hmm. Freddy Mix, c'est Freddy Mix. Qui m'a aidé à comprendre le monde de la vie. donc le bien connu. Oui, oui, oui. Lui qui si est ici à Voilà. Il m'a vraiment fait comprendre comment ça fonctionnait, certains appareils, parce qu'au fur et à mesure que ça montait, les appareils changaient. Parce que moi, j'ai commencé à les cassettes. Après, les cassettes, c'est CD. Et après, les CD ça, voilà. Maintenant, on est dans, dans C, ou encore l'étape artiste. DUDU. l'artiste Angelo Didier Prém. Comment comprend cette expansion Comment comprendre cette évolution Comment comprend ce passage de Didier pour artiste, même si les deux vont de faire euh, Nous savons déjà que euh, au Capreau... Cameroun. La parole de petit DJI n'est pas encore vraiment stable, ce n'est pas encore structuré au euh, niveau de l'État. Mm -hmm. en fait, donc, ça veut dire que je ne pense pas que quelqu'un peut vraiment vouloir faire une carrière de DJI parce que faut trouver quelque chose pour la vie de soi-même ou de ses enfants. Mm -hmm. Alors que, euh, en travaillant en tant que DJI, j'ai eu l'espérance vous savez, un DJ, c'est un peu comme ça. Donc, c'est ouais. qui écoute la musique, essaie de comprendre comment ça passe, comment ça va ici et là. Donc, je suis passé de l'étape de DJ et artiste chanteur en faisant des atalants. Donc, je suis maintenant chanteur. Je suis déjà à deux albums maintenant. Donc, maintenant, je suis devenu chanteur face à mon deux chanson. Mais ça ne veut pas dire que j'ai abandonné le mix. Je suis toujours là. Euh, Qu'est-ce qui euh, inspire, je veux dire, euh, qui est le modèle de l'artiste euh, Angelo Didier premier dans la musique? Oui. On était Didier, on a écouté plusieurs morceaux. Et souvent ça nous amène, euh, ça nous prête à confusion. Il y a tellement de morceaux qu'on écoute, il y a tellement de beats qu'on écoute. Maintenant, qui est modèle? Quel est le beat qui a le plus marqué Angelo Didier premier? Quel est l'artiste qui. À toucher le ah, cœur de Razio DJ Premier, le DJ qui n'accepte pas le DJ Arafat, le modèle pour les DJ chanteurs, mm -hmm. parce que DJ Mix et DJ Chanteurs sont toujours mm -hmm. mm -hmm. très différents. Mm -hmm. Alors, si quelqu'un n'accepte pas le DJ Chanteur, il n'accepte pas que Arafat DJ a été notre modèle, il nous a montré la route, il nous a montré le chemin, la route que nous avons. Non, on est arrivé à Bonbord, malgré les parti. L'artiste est dans la musique depuis combien de temps L'artiste a combien d'albums Mon premier album intitulé Petit écolier, issu d'une histoire un peu drôle qu'un ami d'Aronnais m'avait envoyé comme une lettre à la poste, qui m'a vraiment inspiré. L'album Petit Kegolik est à quatre titres. En fait, ça n'a pas eu de succès, mais on y travaille toujours. Le travail classique, c'est ça le travail de uh, Le deuxième album, qui est sorti très du siècle, je pense que je vois sur le terrain que le titres marchent très bien. Uh, uh, le titres mènent donc est une chance à uh, uh, mm. Et le titre Alphin"? à la ville, qui est un titre coupé décalé, je plus vraiment. Euh, le moment où j'y travaille, c'est vraiment formidable et j'apprécie, ça me donne le, le temps de dire vraiment merci à, Mepa, à la FECAD, s'il faut le nommer la FECAD, la FECAD de Femme Clope qui me soutient et qui prennent vraiment cette chanson comme une hymne nationale pour eux et vraiment ça, ça fait plaisir, ça prouve l'importance de l'artiste, de la personnalité que j'ai. C'est que je donne l'impulsion dans la vie des gens. Voilà. Euh, Est-ce que l'artiste vit déjà de son art euh, As-tu un instant regretté, euh, par exemple, d'avoir ramené euh, le côté électronicien euh, pour être produit dans le showbiz Je te le dis, j'ai le voir que je vis de mon art. Donc, a donc euh, à part la musique pas autre chose qui me produit de l'argent présentement où je me dis si je vais m'envoyer ouais. grâce à la musique que que ce soit euh, le domaine de DJ Mix ou de la ou artiste chanteur c'est ça qui fait euh, en sorte que je puisse payer mes factures, ça veut dire que je m'habille euh, paye la maison j'assume la responsabilité en tant que père parce que je suis un donc... père. Quel est selon vous l'avenir de la musique au Cameroun Vous vous avez pu, quand même, dans votre tradition ou encore dans votre tradition euh, pour mettre dans la musique ce qui a donné ce qu'on appelle le Manon Maintenant, selon vous, quelle est la musique, l'avenir de la musique au Cameroun euh... Pour si, que si que je, je me sur la musique, sur oui, la, la de la musique, de la musique. Oui. je me l'ai dit que la musique cambounaise est un euh, peu difficile hein, parce que chez nous, globalisons chez nous, quand elle dit chez nous, dit au Cameroun. Oui, oui, oui. L'une de nos c'est au Cameroun parce que le Cameroun a plusieurs larmes. la musique est beaucoup diversifiée au Cameroun. C'est un peu difficile au niveau de l'état, ce n'est pas encore comment structurer comme ailleurs. Parce que quand vous voyez par exemple en France, là, un artiste peut sortir un tube, il devient milliardaire ah, d'une façon ouais, de se voler. Ouais, ouais. Mais si vous voyez un artiste qui a peut-être même sept albums, qui est un star, que euh, les chansons jouent en boucle dans les voies de nuit, dans les snap dans les bars, dans les, les voitures. Il Mais est-ce qu'il n'a même de pas une voiture euh, L'artiste est le miroir de la société. Ça veut dire on balait le bon côté, on balait le mauvais côté. Bon, la musique souffre parce qu'il se pourrait que des personnes en charge de la chose ne pensent qu'à le ventre, vu qu'à l'avenir de toute une nation. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, est-ce est la faute à l'artiste Est-ce la faute au consommateur Est-ce la faute au mélomane Est-ce la faute aux dirigeants euh, je pense que euh, un pays n'est défini par ses suivre. Mmh. Donc, euh, si nous sommes arrivés à cette dégradation mmh. perpétuelle, mmh. c'est parce que nos dirigeants, à mon avis, n'ont pas vraiment mis mmh. oui. l'artiste au centre de l'affaire mmh. musicale. Mmh. Aujourd'hui, tu peux faire une, ch une belle chanson bien mélodieuse avec des thèmes qu'on connaît tous ça ne passe pas le marché mais si chanter des bêtises le cul machin tu les tues tout tout le monde se met à danser là comme des bêtes et puis et vous, vous, ça allez, passe invité, au vous allez invité à la cour des rois eh oui. à la cour des personnalités oui. à la cour des figures emblématiques l'âme à château ça veut dire que la méritocratie la méritocratie n'existe pas dans d'autres domaines de musique. Donc ça veut dire que quelqu'un qu'on connaît vraiment qui fait de la bonne musique n'est pas valorisé à, haute, à notre haute échelle, mm -hmm. quelqu'un qui chante des bêtises toute la journée et puis on, on le fait passer dans toutes les chaînes, on le valorise, on l'invite n'importe où que ce soit euh, dans des grands événements, on est dans des grands événements et vraiment c'est un peu déplorable quand même. Donc l'artiste, en tant qu'artiste, moi, je suis un peu dérangé de voir cela. Bon, euh, j'aimerais qu'à quelques mètres, secondes, vous essayiez de nous parler de votre boulot. Je vais vous parler d'avoir une première position à l'oeuvre. J'ai décidé de soutenir certains nombres d'artistes qui, qui est Dans l'ombre, et c'est pour ça que j'ai créé le Biathevin qui a été appuyé à, à plus de 60 articles, artistes, que ce soit artistes musiciens, artistes, euh, euh, les Moïse, Danseurs, prêts, danseurs ouais. euh, euh, donc euh, tout ce qui concerne l'art, même l'art, plastique, tout, sont tous dedans, donc tout ce qui concerne l'art. Donc le Biathevin, c'est euh, ce produit succinct, scène, supply, comme on dit, une fois par mois, donc une fois par mois, un, un, un, un mois, on choisit un artiste qu'on va le valoriser. Ce on mois. On le partir. dernier vendredi de chaque mois. Oui, le dernier vendredi de chaque mois, on prend un artiste qu'on met à, à, à, à, en haut, donc on prend prendre le temps de le valoriser pour prendre grande chaîne. Après ça, il pourra continuer sa carrière. Ok, le Fan Club DJ Angelo Ier. Le Fan Club DJ Angelo Ier, c'est un groupe de personnes qui ont vraiment voulu me soutenir, moi, vu mon engagement. Je les ai acceptés et aujourd'hui, je suis fier de m'assister à mes spectacles, m'assister dans mes problèmes sociaux, qui m'aident quand j'ai un petit souci, qui me donnent des conseils et puis, vous voyez. Voilà, le Sud Life, avant de vous terminer. Euh, le Sud Life, c'est une maison qui m'a accueilli. Ça fait quatre ans que je suis là. C'est une maison qui m'a accueilli en bras va, de Je voudrais remercier le BG, monsieur Yvon Parrainé, le PDG, monsieur Yvon. Donc, je euh, suis là. Je suis à Colab. Je serai là jusqu'à ce que le contrat puisse être accepté. Le mot de fin de l'artiste Angelo Didier Ier. Ok, mon euh, mot de fin, c'est que croyez à ce que l'artiste fait, appréciez les œuvres de l'artiste, allez sur YouTube, cliquez Angologique Premier, en tapant ER à premier, ER, pour voir toutes mes actualités, ce que je fais, et puis donc, euh, merci à toutes mes fans, je vous remercie vivement d'être toujours à mes côtés, merci à Merci Didier Angelo ou Angelo Didier Premier. On est ensemble très bientôt. Mesdames et messieurs, vous comprenez que ce fut notre rendez-vous dans votre émission Le Ranka sur votre chaîne YouTube MyFlika TV avec Angelo uh, Didier Premier, l'un des mixeurs reconnus au Cameroun, l'un des artistes très montants au Cameroun, et par ailleurs, on a dit, le Superviseur général de la maison Sud Life, Macapé Missoké. C'est